Donc, euh, bonjour, je suis Sécurion du Service national du récit de l'univers social. Euh, J'ai avec moi Maud, La Bonté, euh, ma collègue et Dany Legault. Donc, euh, très heureux de vous voir en grand nombre ce matin. Désolé pour les problèmes techniques sur le site euh, Récit CA, Ça arrive, donc il y a des gens qui vont se connecter là, au fur et à mesure, parce qu'il bon, y a plusieurs canaux justement pour atterrir ici euh, à cette formation-là. Puis, bon, euh, on va euh, ensemble voir euh, comment utiliser euh, Minecraft en éducation. C'est euh, une série d'ateliers qu'on leur donne sur renseigner et apprendre à distance. Puis, bon, euh, au départ, on n'avait on avait pas prévu présenter Minecraft, mais c'est quand on a discuté avec David Marchesault de la Commission scolaire des Bois-Francs, qui nous a dit, ben, on teste pas tout, mais en fait, on devait aller en classe avec lui, expérimenter un projet. Il nous a dit, bon, le euh, confinement est arrivé. Et mon année, bon, il nous réécrit, il dit, ben, mes élèves ont, ont fait la tâche, ils ont construit un monde, euh, une ville industrielle au 19e siècle. Donc, euh, voyant ça, bon, on s'est dit, bah ben, ça pourrait être le fun de voir un peu euh, comment euh, le tout a, a, a fonctionné en contexte de confinement à distance. Euh, puis, bon, on a discuté aussi avec ses élèves. Euh, donc, euh, voilà, pour toutes ces raisons, puis on, aussi, on a... Euh, euh, Contacter Thierry Carsensi euh, qui euh, s'intéresse au jeu sérieux. Donc, euh, puis bon, on s'est dit, ben, il y, a, il y a là une occasion euh, justement de s'approprier euh, le jeu. Euh, puis bon, euh, d'échanger sur le sujet. Euh, rapidement, euh, je vous montre l'URL euh, ici. Euh, vous avez, euh, je vais juste vous le copier, vous mettre l'URL de la formation en chat. Donc, si euh, vous euh, voulez avoir accès à l'URL euh, du diaporama, donc c'est le diaporama qui va être euh, disponible pour les trois parties. Donc, euh, est, tout est là-dedans. Donc, on essayait de le faire le plus explicite possible pour que vous puissiez avoir les outils pour vous approprier euh, justement Minecraft. Donc, c'est trois jours. Puis, bon, l'intérêt de ces trois jours-là, c'est qu'on essaie d'avoir une première partie qui est plus présentation. Donc, vous présentez un petit peu euh, un élément euh, notionnel ou des projets et ensuite de ça une partie main sur les touches. L'intérêt de ce modèle-là, c'est que par exemple, vous pourriez vous dire ben, cette semaine, je veux euh, m'approprier Minecraft. Et bon, ça, euh, tantôt, on va vous faire un Minecraft 101, donc comment se déplacer, comment construire. Euh, donc, euh, vous présenter un petit peu comment euh, vous approprier cet outil-là. Puis, bon, euh, ensuite de ça, ben, pendant la semaine, si euh, vous voulez l'expérimenter, ben, le mercredi, euh, on aura aussi un, un moment de main sur les touches et aussi euh, vendredi. Donc, ça vous permet vraiment de vous approprier l'outil. Euh, je pense que c'était apprécié pour euh, les autres présentations sur la ligne du temps, les concepts et sur euh, concept et la carte. Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que Minecraft? Donc, c'est vraiment Minecraft 101. Et on vous présente deux projets euh, qui euh, ont été vécus dans, euh, à la CSMB, donc Commission scolaire Marguerite Bourgeois, et à la euh, CSDécouvreur. Donc, euh, puis je pense que, bah, en fait, j'ai vu tantôt, Daniel était là. Donc, euh, deux, deux projets du primaire, puis mon teaser sur les projets qui ont été vécus au secondaire. Mais ces projets-là, on veut plus les pr présenter mercredi avec David et euh, deux de ses élèves. Puis bon, euh, et euh, le, le, le, la partie 3 sera avec Thierry Carsensi qui nous présentera un petit peu euh, comment l'usage des jeux numériques en éducation, euh, le, le résultat de sa recherche. Puis bon, deux présentations secondaires de gens qui sont très impliqués dans l'utilisation de Minecraft. Sébastien Bergeron à la Commission scolaire des Bois-Francs euh, et Mathieu Mercier à la Commission scolaire euh, Camourasca. Je pense que c'est euh, Rivière-du-Loup Camourasca. J'ai oublié rivière du -Loup. Donc, euh, et bon, deux projets au secondaire. Un projet sur euh, Athènes, l'autre sur la géographie. Voilà. Donc, vraiment une semaine Minecraft. Amusez-vous, hein? C'est le temps. Euh, puis, si vous n'avez pas installé Minecraft, ce ben, c'est pas grave, mais ben, vous allez pouvoir voir un peu les, euh, les bases du jeu. Euh, mais si vous l'avez, ben, ça va être le temps de, de découvrir. Comme on le disait aujourd'hui, euh, Tour d'Horizon, euh, on vous montre une démarche en univers social, des éléments vraiment structurants pour vos tâches avec vos élèves. On, on expérimente, nous, Minecraft depuis quelques années. Euh, puis, bon, euh, on a vu plusieurs euh, euh, expérimentations. Puis, bon, à la lumière de ça, ben, on a relevé justement euh, des, euh, les, des, des grands euh, des grands mouvements, des grandes séquences pour élaborer une tâche. Toutes les... Euh, Peut-être juste vous dire que tous les euh, webinaires sont enregistrés et seront déposés sur le site, du, sur le chaîne, la chaîne YouTube du Récit. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Donc peut-être d'abord vous dire que Minecraft s'inscrit euh, vraiment dans, une, dans la grande catégorie des jeux sérieux. Euh, pour les élèves, ce n'est pas nécessairement euh, du sérieux, mais ils s'amusent beaucoup. Mais euh, nous, on les inscrit dans cette catégorie-là et c'est une façon de ludifier un petit peu euh, l'apprentissage. Bon, parmi ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces jeux-là, donc on peut dire que Minecraft est un jeu de création. Vous avez d'autres types de jeux, le jeu d'évasion, hein, vous avez aussi l'immersion, donc avec euh, le tour découverte, par exemple, de l'Égypte ancienne ou de la Grèce de, de, de, de Assassin's Creed. De Ubisoft, bon, ça c'est plus des jeux d'immersion. D'ailleurs, il vont en être question en fin d'atelier euh, mercredi. Donc, on va vous faire un petit portrait. La... Bon, il y a des gens qui ont demandé dans le formulaire de présenter un peu ce qu'on avait fait. Donc, on va aborder ces choses-là en fin d'atelier mercredi sur euh, Ubisoft, euh, le tour de découverte. Donc, Minecraft, un jeu de création, un, un bac à sable, si vous voulez de création, c'est vraiment un des éléments qu'il faut retenir dans un premier temps. C'est des mondes vides et on construit. Euh, il y a aussi, bon, hein, c'est euh, il y a deux modes, ce qu'il faut comprendre, puis bon, lorsque vous allez partir le jeu, c'est un des éléments importants. Euh, vous pouvez être en création ou en survie. Donc, c'est la première chose que vous allez apprendre aujourd'hui, parce que d'ailleurs, dans le, dans le, dans le, le sondage qu'on a posé, euh, qu'on vous en voyez, ben, on on a comme constaté que la vaste majorité, je dirais plus de 90 c'est euh, vous, vous classez comme débutant, euh, puis bon, même 95%, je dirais. Euh, puis bon, plusieurs d'entre vous n'ont jamais joué au jeu. Donc, vraiment, aujourd'hui, Minecraft 101, donc on part avec, euh, je pense que quatre personnes qui ont identifié, qui étaient des experts, donc on aura peut-être besoin de vous. Euh, donc, euh, deux modes, création survie. Euh, N'allez pas en survie parce que, bon, euh, vous allez voir, vous euh, ne survivrez pas longtemps parce que c'est quand même assez difficile. Il faut comprendre la mécanique, la mécanique du jeu. Il faut euh, se défendre contre des zombies. Donc, euh, il y a cette chose qui existe là dans le monde de Minecraft. Mais euh, ce qu'on préconise, dans le fond, c'est le mode création. est-ce que, bon, dans le fond, c'est une grand, grande plaque verte. C'est ceux qui vont jouer longtemps au Lego. Là. Imaginez une grande plaque verte, puis dessus, ben, je bâtis. Donc, euh, voilà. Puis bon, c'est une large communauté encore aujourd'hui, 77 millions de joueurs actifs. Donc euh, vraiment, puis je n'ai pas été voir euh, après la... Ça, c'était des chiffres avant la pandémie, hein, mais j'imagine qu'il y a encore plus de monde qui euh, joue à Minecraft en ce moment. Euh, juste vous dire rapidement la mécanique du jeu. Donc c'est basé sur des la construction. Donc vous avez des matériaux, évidemment, euh, pour construire vos objets, vos maisons, vos bâtiments. Il y a de la brique, il y a de la pierre, il y a du bois, euh, des objets naturels aussi. Bon, vous avez euh, devant vous euh, un, un melon d'eau, n'est-ce pas? Euh, donc, tout l'univers de Minecraft est euh, basé sur le cube. Puis bon, c'est ce qui fait en sorte que, bon, c'est un, c'est facile à utiliser, euh, certaines facilités. Là. Donc, certaines personnes vont, vont trouver que c'est un peu difficile de se retrouver dans un monde 3D. Donc, euh, puis, bon, c'est aussi la, la question de la performance aussi, du jeu. Bon, ça permet de créer des mondes vastes, immenses, mais euh, justement avec des euh, une simplicité du point de vue graphique. Il euh, y a aussi des objets. Bon, vous avez une bibliothèque, vous avez aussi... Euh, des fourneaux, un, un métier à euh, c'est ce qu'on utilisait justement pour euh, l'industrialisation. Vous avez des lits euh, et des, de l'équipement, donc euh, une hache, une houe, euh, des épées, donc euh, pour les modes plus survie, et tout ça. Donc ça, c'est vraiment euh, le, basé sur des matériaux euh, qui euh, sont disponibles dans le jeu, un peu comme un bloc Lego. Euh, construire euh, Minecraft, donc évidemment, c'est. Euh, euh, on vous a mis euh, un peu euh, dans, dans le, dans le diaporama, vous allez voir, c'est animé, là. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, on bâtit les murs et tout ça de, de notre bâtiment euh, rapidement, et puis bon, on, on, on construit notre œuvre, et euh, on vous a mis aussi bon, les principales touches pour euh, utiliser Minecraft, donc euh, vous avez euh, à droite, à gauche plutôt, euh, les, les touches, ici, votre inventaire, et euh, bon, ici, ben, cette chose-là, ben, c'est euh, l'objet que vous tenez en main. Euh, ça, c'est drôle, l'information avec des enseignants, ils se demandent, ils ont toujours comme un espèce de bloc, là, où il y a, au début, c'est juste une main, et ils essaient de se débarrasser de cette chose-là, puis bon, ils ne se, se rendent pas compte que c'est leur propre main, donc il n'y a un plus une découverte de votre corps, c'est -ce pas dans Minecraft. C'est assez drôle. Euh, mécanique du jeu, je vous montre un petit peu aussi les bases, euh, vous dire que bon, c'est euh, euh, comme je le disais, bon, hein, différents objets, matériaux qu'il faut aller chercher ce qui est bien en mode création, c'est que vous avez accès à tous ces éléments-là en mode survie vous n'avez rien, ou à peu près rien, et il faut tout construire ou bâtir, ou euh, le melon d'eau, ben, il faut que tu cultives la terre pour pouvoir avoir un melon d'eau. Donc, euh, euh, c'est vraiment basé sur la gestion des ressources, euh, la, la, la création des, des, euh, de matériaux euh, sur des minerais aussi. Euh, puis bon, euh, une fois que tu as accumulé ces ressources-là, tu peux les additionner. Euh, par exemple, il y a toute une toutes des pages complètes là, de recettes là, sur le web là, pour pouvoir créer, par exemple, une hache. Tout le monde sait que, dans le fond euh, aussi, pour avoir vite biscuit au chocolat, ben, il faut deux blés et du cacao. Non, vous savez ça. Donc, euh, et une fois que ben, pour pouvoir avoir mes biscuits au chocolat, il faut que je puisse trouver mon blé. Il faut que je puisse trouver mon, mon cacao dans le monde. Et euh, ça, c'est en mode survie. Là, vous avez comme une, un monde quand même intéressant à exploiter pour les jeunes. Et euh, vraiment, c'est ce qui fait en sorte que le jeu est apprécié parce que les possibilités sont infinies pour, justement, accumuler des ressources. Mais je le rappelle, en mode création, vous n'avez pas cette dimension-là, où vous simplement vous construisez euh, les euh, bâtiments. On vous a mis aussi euh, les boutons de base, justement, pour euh, voir un peu euh, et vous déplacer dans le jeu, comme pour que vous ayez dans le diaporama euh, les, les, euh, les différents éléments euh, pour... Euh, utiliser le jeu. Donc, euh, effectivement, il y a des gens qui questionnent sur euh, Minecraft Éducation avec la Minecraft euh, de base. Euh, je dirais que dans Minecraft Éducation, il y a vraiment, euh, il y a des éléments comme la programmation. Euh, donc, parce que ce jeu-là euh, peut aussi euh, être un outil pour initier vos élèves à la programmation. Euh, vous avez aussi euh, des, des modules pour pouvoir gérer vos classes, euh, pour pouvoir permettre euh, justement de voir euh, le monde complètement et voir où sont euh, vos, vos personnages. On abordera peut-être cette question-là plus mercredi euh, ou vendredi. Et, mais euh, pour venir sur la programmation, ce qui est bien, c'est que l'idée, c'est pas de programmer l'ensemble de votre bâtiment, mais c'est vraiment de faire en sorte d'utiliser la programmation pour euh, faire des tâches répétitives, euh, faire de l'enrichissement avec euh, certains de vos élèves, ou peut-être même pas de l'enrichissement, de demander lorsque les élèves ont à cr euh, créer un monde, ben, d'ajouter une partie programmation dans leur euh, présentation pour euh, justement euh, faire s'initier à la programmation. Comme dans ce cas-ci, vous voyez, le... moi j'ai fait un petit programme cultivé, puis plutôt que de le faire à la main, j'ai pris l'agent, qui est une espèce de personnage que vous connaissez, euh, le... Scratch, bien, le chat, c'est l'agent dans, dans, dans Minecraft. Puis bon, vous pouvez labourer. Donc, j'ai fait une boucle de programmation qui permet de labourer et de semer. Donc, parce que tout le monde sait dans Minecraft, n'est-ce pas? d'abord, tu ne peux pas semer euh, des graines sur du gazon. Il faut d'abord que tu laboures et ensuite euh, que tu euh, jettes tes graines sur le sol. Et il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, euh, c'est ce genre de logique-là qu'il faut euh, comprendre. Euh, il y a seulement un agent actif et tu peux les appeler. Donc, il y a plusieurs… Euh, tu, peux la, tu peux créer plusieurs programmes, dans le fond. Euh, puis bon, il peut y avoir plus... En fait, il y a un agent par utilisateur pour répondre à la question euh, euh, rapidement. Maud? Merci. Je vais dire aussi quand même, là, moi je vais vous parler, bon, là, des tâches euh, qui ont été réalisées avec Minecraft en classe, mais je dois vous avouer, là, le niveau programmation c'est quand même un autre niveau à date. Les tâches dont je vais vous parler euh, aujourd'hui ont on n'a pas atteint encore ce niveau-là de, de programmation là, avec l'agent, mais ça pourrait être une, différence, une différenciation intéressante là, euh, par rapport peut-être à des tâches du primaire versus celles du secondaire. Donc, euh, voilà, pour euh, la programmation. Euh, je dirais là, que des tâches dans Minecraft, le récit de l'univers social, ça fait presque déjà là, cinq ou six ans, dans le fond, euh, qu'on a, qu a réfléchi à certaines activités pour utiliser Minecraft euh, en univers social. Et je vous dirais que depuis six ans, quand on, on regarde les tâches qui ont été réalisées, on remarque vraiment qu'il y a toujours, là, euh, trois angles. Donc, on va vraiment mettre l'accent sur euh, les fonctions de la construction qui va avoir été réalisée dans Minecraft. Ensuite, le deuxième aspect, ça va être, ben, le territoire. Parce que, euh, bon, euh, autant en géographie qu'au euh, primaire, donc, euh, avec euh, l'organisation d'une société sur son territoire, ben, le territoire où est-ce qu'on va établir la construction va être très important. Et finalement, il va y avoir toute la question là, des euh, caractéristiques de la construction. Donc, euh, quand je parle de fonction et usage là, euh, du bâtiment qui va être construit, ça peut être autant, bon, euh, une habitation, par exemple. On avait fait, euh, je pense que c'est vraiment la première tâche qu'on avait euh, élaborée, entre autres en collaboration là, avec la Commission scolaire euh, de l'énergie. Donc, euh, de voir comment euh, construire une maison à travers bon, différentes époques. Donc, on va se questionner sur la fonction de la construction, est-ce qu'elle a une fonction économique, une fonction politique, etc. Euh, ensuite, bon, comme je vous le disais, là, la question du territoire, est-ce que, euh, par exemple, lorsque je vais construire une seigneurie, euh, le, le territoire, ça va être vraiment euh, important là, de savoir où est-ce que je vais mettre, par exemple, la maison du seigneur versus euh, mettre les, les maisons euh, des censitaires. Donc, euh, à ce moment-là, euh, la présence d'une forêt aussi, le cours d'eau, euh, c'est tous des éléments à considérer et euh, Minecraft permet, dans le fond, euh, de vraiment le modifier même le territoire. Et finalement, bon, c'est la question plus particulière hein, des euh, caractéristiques des, euh, des constructions. Donc, quels matériaux on va utiliser? Aller chercher, bon, les bons blocs dans Minecraft. Euh, à certains moments, on a vu aussi que c'est plutôt d'aller chercher un bloc qui va avoir euh, une couleur qui va représenter, dans le fond, mieux une pierre, par exemple, ou un matériau qu'on qu n'aurait pas accès nécessairement là, dans l'inventaire, mais où est-ce que l'élève va être capable de justifier euh, pourquoi il a fait ce choix-là. Et donc, peut plus largement, là, la démarche de ces tâches-là pour aller justement traiter des caractéristiques du territoire et des fonctions et usages euh, des constructions, Bien, tout simplement, hein, on, on voit très bien là, les trois phases qu'on connaît, donc préparation, réalisation, intégration. Euh, on remarque que euh, souvent c'est vraiment important qu'il y ait toute la, la collecte d'informations, donc avant d'aller dans le jeu Minecraft. Donc de vraiment, euh, soit à l'aide d'un dossier documentaire, soit à l'aide d'un manuel, soit à l'aide de recherches sur Internet, mais aller trouver justement les informations euh, pour bien caractériser euh, la construction qu'on va devoir euh, faire et réaliser dans Minecraft. Donc, ça, c'est la première étape. Et, bien entendu, bon, ça sera encadré par un cahier de l'élève euh, que l'enseignant, euh, ou le, dans notre cas là, on en a créé plusieurs cahiers de l'élève pour vraiment conserver des traces pour qu'au moment où est-ce qu'on aille dans le Minecraft, bien, le cahier de traces euh, suive, dans le fond, euh, l'équipe euh, dans la réalisation du projet. Donc, je pense aussi que de planifier euh, sa construction avant d'aller dans le jeu, c'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, dans la grande majorité des activités, euh, entre autres en univers social euh, pour Minecraft. Donc, euh, d'aller préalablement identifier les matériaux qu'on va utiliser, euh, de se faire aussi euh, un plan, un plan donc euh, à vol d'oiseau, d'aller de, dessiner là, brièvement, faire un petit croquis pour savoir comment euh, on va construire notre bâtiment, surtout si on travaille en équipe, parce que, euh, bon, va falloir euh, peut-être diviser certaines tâches. Je pense que c'est même préférable là, de, de travailler en collaboration, étant donné que le jeu euh, le permet, et que ça va donc deux fois plus vite quand on est à deux. Et, et donc, tout ça va se terminer. Bon, bien sûr, on va aller faire la construction. Sont dans Minecraft, on va aller faire la conception, mais pour nous, on a trouvé que c'était vraiment important qu'il y ait une activité synthèse à la fin pour que les élèves peut-être eux-mêmes fassent peut-être un petit retour sur leur propre processus de création. Donc, tu se demandent, bon, s'il y a eu des écueils, si tout s'est bien déroulé, mais aussi pour qu'ils comprennent, donc, les compétences qu'ils ont développées à l'intérieur du projet puis même les connaissances, puis les concepts qu'on réussi à acquérir pendant la, la construction et aussi pendant la collecte d'informations. Euh, donc, le premier projet qu'on est allé filmer, en fait, en classe, euh, donc Daniel n'hésite surtout pas là, à émettre des commentaires dans le clavardage, donc c'est le projet sur Québec vers 1905. Ou encore là, donc, on avait une collecte de données, surtout centrée dans ce cas-ci sur les euh, fonctions et usages du bâtiment. Encore euh, une petite, euh, donc, euh, vous voyez ici le, le plan euh, quadrillé, donc, euh, qui permet de faire euh, un petit euh, croquis à vol d'oiseau de la production euh, qui est attendue. Et euh, donc, eux, dans cette classe-là, c'était avec des tablettes. Et donc, euh, les élèves étaient, je pense, quand même en équipe, là, presque de quatre, donc euh, quatre ou cinq sur tablette pour construire leur bâtiment de 1905. Et l'activité synthèse dans ce cas-ci, c'est que, bon, les élèves venaient présenter à l'avant, à toute la classe, euh, la construction euh, qu'ils avaient réalisée. Puis, bon, on avait là, une rétroaction de la part... Euh, des paires. Donc, c'était vraiment intéressant là, de voir aussi les commentaires des autres élèves sur, euh, sur les constructions euh, qui avaient été réalisées. Je dirais aussi euh, que cette tâche-là, donc, elle a évolué hein, aussi à travers les années. Là. Je sais qu'il y a des petites choses qui se sont peaufinées, donc euh, je pense que c'est intéressant à chaque année euh, de voir s'il y a eu des écueils. Aussi, euh, on a... On veut mettre en valeur peut-être quelque chose de, de plus peut-être dans notre programme, par exemple, étant donné que c'est quand même plusieurs périodes qui sont accordées au projet. Donc, euh, voilà, c'est vous, mis euh, le lien vers la tâche, là, de cinquième année. Donc, la ville de 1905 en Minecraft. Ouais, donc, comme euh, Daniel dit, là, ça, c'était la première édition. Euh, donc, j'essaie là que, que c'est en évolution, puis il y a peut-être des petites choses qui ont changé, tant mieux. Donc, je vais quand même mettre en lumière les, les créateurs, donc, de cette activité-là. Euh, donc, Guylaine et Marie-Pierre, donc c'est les deux enseignantes qui ont euh, expérimenté le projet, et Daniel Deschain, donc de, tous de la commission scolaire, des découvreurs euh, qui les a accompagnés. Voilà. Notre deuxième projet. Euh, donc, on a créé en collaboration avec des enseignantes de la commission scolaire Marguerite Bourgeoys. Donc, elles avaient déjà l'idée en tête de travailler Québec et Haïti vers 1980. Donc, vous savez, euh, Société démocratique et non démocratique qui, qui sont vues en sixième année. Donc, parce que si, on, je pense que le dossier documentaire euh, sur Haïti était nécessaire, hein, étant donné que ça peut être complexe quand même de trouver des informations euh, sur Haïti vers 1980, euh, si on laisse juste les élèves comme ça aller sur Internet. Donc, on a peut-être enligné un petit peu plus euh, les élèves avec un dossier documentaire préétabli pour qu'ils aient certaines fonctions et usage là, de certains bâtiments, surtout tournés, bon, vers le politique, euh, étant donné que cette euh, comparaison-là de société, c'est vraiment ça qui est au cœur de la comparaison, Ils sont ensuite allés, donc, euh, réaliser les modèles en classe. Et dans ce cas-ci, l'activité synthèse, c'était vraiment là, de venir, comme vous le voyez, là, euh, sur le Napron euh, synthèse, donc ici, de venir indiquer selon certains aspects de société, donc euh, politique, culturel, etc., la Société du Québec et ensuite la Société de l'Afrique du Sud, pour aller voir au centre quelles étaient les différences et les similitudes. Donc, je vous présenterai, euh, parce que je pense que c'est vraiment parlant, euh, un, petit, un petit exemple, là, dans le fond, de comment ça s'est déroulé dans la classe, donc euh, ben, c'était dans la classe de d'Anne Petit, mais c'était similaire dans la classe de Maria et de Marie-Pierre. Donc euh, je vous mets un petit lien euh, YouTube, ça part la vidéo à peu près à trois minutes, on va se laisser quatre euh, minutes pour l'écouter, donc euh, je vais me taire pendant ces quatre minutes-là et euh, par la suite, donc, euh, on reviendra. Donc, il y avait une question là, pour la collaboration. Euh, il y en sera question, entre autres, demain, là, par, euh, demain pardon, mercredi, euh, parce que, bon, euh, David là, va parler, entre autres, de comment ça s'est passé euh, en présence, mais aussi à distance avec « Minecraft ». Donc euh, j'espère que vous avez apprécié la petite démonstration donc euh, de la vidéo hein? euh, donc euh, d'une élève entre autres là, qui nous parle de sa construction de, qui, qui nous dit en fait euh, qu'elle voulait tellement là, que ce que ça ressemble qu'elle est allée la voir là, de ses propres yeux je trouvais que c'était un témoignage intéressant donc euh, demain euh, pourquoi je dis toujours demain bon mercredi il sera question donc le 27 euh, vraiment là euh, d'une tâche au secondaire euh, donc, une euh, ville industrielle dans Minecraft, puis là, bon, petit teaser, euh, vous voyez à l'écran, à l'écran, ce que les élèves ont été capables de réaliser en collaboration. Euh, donc, une trentaine d'élèves, si je m'abuse, et euh, donc, et même à distance, donc euh, pendant là, le, le confinement. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant mercredi euh, de parler de ça. Et il y aura aussi deux tâches vendredi qui seront expliquées. Donc, une sur Athènes et une sur le territoire agricole. Donc, euh, avec Sébastien Bergeron et avec Mathieu Mercier. Voilà. Lors de formation... Euh, entre autres, bon, je pense à anne Brouillette et Julie Robidoux, qui sont deux récits locales, donc à la CS de l'énergie et aussi à la commission scolaire des chaînes. Donc, euh, lorsqu'elles font des formations pour les enseignants qui veulent intégrer Minecraft, euh, ben, il y a tout le temps une petite partie là, de main sur les touches, bien sûr, parce que, bon, les enseignants veulent euh, comprendre le jeu, mais veulent aussi comprendre, bon, comment ça fonctionne, quelles sont les touches importantes, etc. Elles ont donc réalisé là, des petits défis pour une prise en main donc graduelle de Minecraft. Euh, donc je vais vous euh, mettre le lien euh, dans le clavardage de ces défis-là qui me semblent vraiment euh, intéressants. D'abord, donc il euh, y a la création bon, d'un monde. Donc euh, ça c'est l'écran d'affichage. Donc vous avez soit créé un nouveau monde donc là ce sera un monde aléatoire euh, à partir euh, d'un modèle qui a déjà été créé par Minecraft mais bon il y a également des modes partagés euh, et certains bons tutoriels dans la bibliothèque ici et si vous faites afficher mes mondes ben là vous allez voir les mondes que vous avez antérieurement créés ensuite donc lorsqu'on crée un nouveau monde on va venir euh, un peu comme si on créait là, un nouveau euh, document. On va venir donner un nom à ce monde-là. Ce qui est préférable, donc on a mis ici là, quelques réglages de préférence, donc euh, d'être en mode créatif, comme Steve l'indiquait tout à l'heure, euh, c'est ça qui permet d'avoir accès à tout l'inventaire. Donc, euh, on veut euh, une difficulté paisible. Je pense que l'objectif ça euh, veut pédagogique, là, donc euh, on ne veut pas nécessairement de défis supplémentaires à tuer des monstres. Et donc, on a mis, par exemple, un type de monde infini et un niveau de permission euh, membre. Donc, euh, si vous voulez, bon, vous pouvez également aller un petit peu plus loin en activant les triches. Donc, euh, constructeur de code, vous pouvez aussi l'activer. Euh, jour éternel, vous pouvez l'activer de cette façon-là. Ça ne devient pas euh, la nuit en plein milieu euh, d'une construction, par exemple, etc. Donc, il y a plusieurs, là, ici, euh, plusieurs fonctions étant donné que c'est le mode éducation là, que vous pouvez modifier. Donc, ici, là, les différents, tout à l'heure, je vous ai dit de sélectionner, par exemple, membres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le mot membre, c'est que les membres sont donc des joueurs qui sont actifs dans le monde et ils peuvent venir modifier le monde. Si vous aviez simplement coché visiteur, ce serait comme en mode lecture seule, par exemple. Et habituellement, bon, le créateur du monde sera l'opérateur. Donc, j'espère que, que, que Steve répond euh, bien là, à vos questions euh, dans le clavardage. Je suis pers persuadée que oui, donc euh, je ne vous ai pas euh, je ne vous ai pas lu, malheureusement. <rire> pas encore. Donc, euh, défi numéro un, tout simplement, hein, se déplacer dans Minecraft. Il euh, faut le dire, là, des fois, on n'est pas habitué, mais donc ça se fait... Euh, à deux mains le déplacement, donc une main sur le clavier et une main sur la souris. Donc, si vous êtes sur un ordinateur, je vous conseille fortement d'avoir une souris. Et donc, il y a un défi version ordinateur et un défi version iPad, étant donné que les fonctions pour se déplacer sont légèrement différentes. Donc, je vous mets à l'instant le lien, donc c'est un lien vers un dossier Drive dans lequel vous allez retrouver les quatre petit défi, là, à réaliser si c'est la première fois, dans le fond, que euh, vous êtes dans Minecraft. Donc, défi numéro 2, bien sûr, commencer à construire. Donc, construire peut-être une maison. On vous a mis quelques paramètres, donc une porte, avoir quelques fleurs, un tunnel, etc. Donc, il y aura également une version ordinateur et tablette. Ensuite, Cultiver, donc, un jardin pour un petit peu que vous compreniez euh, comment fonctionnent le, les recettes dans Minecraft. Donc, c'est le défi numéro 3. Défi numéro 4, être capable de consigner des informations dans un livre. Parce que, comme je vous disais, lorsqu'on construit, peut-être qu'une étape avant la synthèse, bien, ce serait de venir, là, écrire, prendre des photos, peut-être tenir un petit... Euh, portfolio euh, dans Minecraft. Donc, il y a différents outils qui permettent de le faire, comme le livre avec la plume euh, ou l'album photo. Donc, une fois que vous avez réalisé les quatre défis, vous pourriez, là, par exemple, soit euh, vouloir accéder à un autre monde donc à un, un monde de, de quelqu'un de votre commission scolaire parce que pour l'instant c'est seulement possible donc, de collaborer à travers euh, la même commission scolaire et pour donc rejoindre un monde quand vous êtes dans votre page d'accueil c'est tout simplement ici le cliquer rejoindre le monde et on va vous demander un code secret donc le code de jonction c'est toujours dans des pictogrammes donc dans ce cas-ci c'était carotte carotte biscuit Potions. Donc, vous voyez les objets de Minecraft. Donc, ensuite, si jamais vous avez créé un monde, vous avez déjà mis une construction, vous avez mis quelques indications et que vous voulez partager ce monde-là à vos élèves, mais vous allez devoir l'héberger. Donc, lorsque vous êtes dans votre monde, vous cliquez sur Escape et ensuite, donc, vous allez re devoir le, retrouver le, petit, le même petit pictogramme que tout à l'heure. Commencer l'hébergement, ensuite, donc, vous allez valider et c'est de cette façon-là que vous allez obtenir votre code de jonction que vous pouvez partager, donc, à vos élèves pour qu'ils puissent se joindre dans le même monde. On parle, d'une trentaine de personnes qui peuvent être connectées dans le même monde en même temps. Donc, Véronique, c'est une excellente question, là, pour « est-ce qu'il faut être connecté au même réseau Wi-Fi, par exemple, pour rejoindre le même monde? » Euh, ça dépend des commissions scolaires. Je sais par exemple qu'à la commission scolaire Bois-Franc, euh, aussi Camelou, euh, donc Amouraska-Rivière-du-Loup, euh, ils ont été capables de le faire sans être connectés au même réseau Wi-Fi. Donc, c'est des petits tests qu'il faut faire. Donc, et si jamais, bon, vous voulez créer un monde qui sera partagé, vous faites dès le début, donc créer nouveau, l'héberger et avoir le code de jonction. C'est assez, assez simple. Donc, sachez-le, en fait, qu'il existe beaucoup de ressources euh, lorsque vous débutez dans Minecraft. Donc, notre diaporama euh, est disponible avec ces captures d'écran-là qui ont été réalisées, donc, euh, par Nancy et Julie. Mais il existe aussi, là, un site qui a été réalisé par la commission scolaire Marguerite Bourgeois. J'en parle parce que c'est vraiment une mine d'or, parce qu'il y a plein de petits tutoriels, très courts, vidéos qui vont répondre à toutes vos questions. Voilà. Steve, si tu veux euh, commencer peut-être à, à montrer. Euh... Oui, donc euh, il est euh, il 46, on avait prévu un moment justement main sur les touches. J'espère que, bon, euh, la présentation euh, vous a plu. On essaie de vous présenter, bon, le Minecraft 101, quelques projets aux primaires qui euh, ont été vécus euh, par des gens qui sont ici avec nous. Euh, mais aussi, ben on va avoir un moment main sur les touches pour vous faire une visite guidée de la chose. Je tiens à souligner que euh, Thierry Carcenti est avec nous euh, depuis le début, donc je le remercie. Euh, il sera avec nous euh, une bonne présentation euh, euh, ce, euh, ce vendredi euh, sur, euh, justement, la recherche qu'il a menée euh, avec Minecraft dans, dans les écoles, puis bon, ce qu'on qu trouve intéressant aussi de collaborer avec l'université, avec un chercheur, c'est de se dire, bien, OK, Minecraft, on s'amuse, mais est-ce qu'on s'amuse pour quelque chose? Hein? Est-ce qu'on peut apprendre en s'amusant? Et dès le début, bien, on s'est associé justement avec des chercheurs universitaires. On a travaillé entre autres avec Marc-André, de l'Université de Montréal, et Thierry Carsanti sera avec nous, euh, ben, il est avec nous présentement, mais il fera une présentation plus formelle euh, ce vendredi. Donc, on remercie d'être présent. Euh, donc, je vous fais un, un, un petit, euh, euh, justement, euh, kit de départ. Pour justement pour, pour, vous, vous partir, si vous n'avez jamais utilisé Minecraft, euh, vous allez pouvoir voir un peu c'est quoi la base. Puis, bon, euh, euh, vous l'approprier dans la journée, mardi, et revenir mercredi avec vos questions. Donc, on fera des ateliers sur l'utilisation de Minecraft aussi. Donc, c'est vraiment, euh, c'est à ça que ça sert. Donc, euh, voilà. Euh, pour les gens qui sont des experts, vous allez voir, là, je vais vraiment y aller de base. Mais euh, sachez qu'au euh, courant de la semaine... Euh, on aura des, un moment peut-être pour échanger de façon plus formelle ou après la présentation, si vous voulez rester, bien, on pourrait échanger avec vous. Et euh, sachez aussi que cette formation-là est, est adaptée si vous, vous avez créé des projets pédagogiques avec Minecraft, on serait curieux de les voir aussi. Euh, vendredi, ça peut servir à ça aussi, à présenter des, à des exemples de projets qui ont été vécus par des gens qui sont dans le groupe. Il y a une centaine, là, donc euh, certainement euh, vous aurez... Euh, il y, a, il y a des gens qui euh, ont déjà expérimenté Minecraft, je n'en doute pas. Donc, euh, j'ai fait le choix ici de présenter mon écran de cette façon-là parce que, bon, euh, euh, ça permet de pouvoir voir le jeu, euh, mais en même temps euh, aussi, ben, euh, je vais pouvoir euh, euh, vous présenter les touches. Je vais vous mettre oui. ça comme ça. Peut-être sachez, je vais ajuster, là. donc euh, sachez que, bon, pour se déplacer, euh, bouton euh, W, A, D euh, et S. Donc, euh, vraiment, ça c'est de base, si vous êtes des gamers, là. je vous, euh, je vous montre euh, comment euh, euh, écrire la, la lettre A, n'est-ce pas? Puis bon, euh, aussi la barre d'espacement, c'est un, un euh, une autre touche là, qui est importante, et la lettre E. Donc, ça se passe ici, puis la lettre E pour l'inventaire. Et sinon, toutes les touches qui sont ici, c'est des touches qui sont importantes pour l'inventaire. Et sinon, vous avez la touche « Entrée ». Donc, ça, c'est les touches de base pour, euh, justement, Minecraft. Lorsque vous êtes sur euh, la page de départ, vous avez, euh, justement, votre petit avatar. Vous pouvez même changer. Euh, vos élèves vont certainement changer d'habit. Moi, je me suis mis en laissant cravate, n'est-ce pas? Euh, mais euh, vous pouvez cliquer sur le sein pour changer votre avatar. Euh, puis, bon, euh, vous avez différents paramètres, là, mais euh, ce je vais vraiment y aller à la base, donc euh, je vais cliquer sur « Jouer ». Comme l'a montré « Mode euh, », vous avez encore dans le diaporama des, des éléments de référence, donc qui vont vous permettre de pouvoir voir comment utiliser le jeu. Et, bon, je peux créer un nouveau monde, et, euh, ou sinon je peux afficher un monde existant. Donc, si je crée un nouveau monde… C'est ici que, qui est important. Le mode survie, là, quand vous, vous allez commencer, ne, ne, par défaut, il est sur survie, on ne veut pas ça. Donc, on veut vraiment le mettre sur créatif. Ça, c'est bien important. Euh, paisible, puis bon, il euh, y a différentes euh, fonctions là, qui euh, sont euh, disponibles, mais euh, dites-vous, vous pouvez aussi mettre jour éternel ici en bas. Donc, ça, ça, ça permet qu'il ne fasse pas nuit. Hein? On va pouvoir voir euh, euh, justement, ce qu'on fait. Et lorsque c'est euh, terminé, vous pouvez jouer, faire jouer. Donc, tantôt, euh, mode avait identifié une alternative, c'est-à-dire qu'on pouvait héberger un monde pour que vos élèves puissent, euh, justement, y participer. Donc, vous pouvez cliquer sur « Héberger ». Et donc là, le monde se crée. Donc, quand je vous parlais d'une de truc ici, là, c'est ma main, ça. Là. Donc, ici, c'est ma main. Euh, J'ai mon inventaire ici en bas. Euh, Puis, bon, les fonctions de base là, qui vont vous permettre de euh, vous déplacer. Je vais juste euh, aller chercher un monde déjà existant pour vous donner, euh, euh, justement, euh, un aperçu de ce qu'on peut faire. Donc, euh, on avance, on se déplace, puis bon, euh, ce qui est important aussi, c'est euh, d'avoir une souris, parce que la souris nous permet de euh, se déplacer, donc si, je, par exemple, je bouge avec ma souris, je regarde par là-bas, je vais aller voir à cet endroit-là, et je vais avancer à cet endroit-là, et je peux me déplacer latéralement, comme ça, avec les touches encore A, D, W et S. Donc, je montre l'intérieur d'une usine au 19e siècle donc avec, euh, justement, euh, la filature, euh, puis bon, euh, les, les produits qui sont euh, ici et tout ça. Ce qui est bien aussi dans Minecraft, donc quand on, quand on se déplace, puis ça fait partie du défi 1, donc si vous regardez les, les défis que Maud vous a présentés, bon, on vous donne quelques indications, euh, euh, ouais, euh, justement, sur quoi faire pour commencer, donc la possibilité de voler, nest hein, pas, donc... Euh, euh, pour voler, il s'agit de double-cliquer sur la barre d'espacement. La barre d'espacement vous permet de sauter, mais elle vous permet aussi euh, de voler. Donc, euh, voici le quartier des ouvriers et voici l'usine. Et si je veux aller plus vite, vous pouvez euh, vraiment euh, faire un double-clic sur, euh, double-touche sur euh, la, la, la, la lettre W pour pouvoir euh, avancer rapidement. Et si je veux descendre, je fais double-clic sur la barre d'espacement pour pouvoir euh, redescendre. Puis là, je vous montre rapidement ici la mine de charbon, parce que pour faire fonctionner mon... Euh, ma ville industrielle, ça me prend du charbon. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, les panneaux, donc euh, dans le fond, euh, vous pouvez ajouter de l'information sur les mondes, donc, euh, et c'est là que, la, la, dans le fond, la l'intérêt pédagogique en univers social et, donc, euh, c'est de voir qu'est-ce que les élèves apprennent du point de vue du contenu et euh, de faire des affiches comme celle-là, ben, ça pourrait permettre justement euh, à la fois d'apprendre, mais il y, a, il y a là, je pense, quelque chose d'intéressant pour enseigner, n'est-ce pas? Donc, de voir un monde qui est déjà fait, partir de ce monde-là, l'observer, euh, d'essayer de voir euh, c'est quoi un canot un canal euh, à l'époque, puis bon, un, un quartier d'ouvriers, pourquoi les maisons sont pareilles, euh, et compagnie, donc euh, voilà. Mais vous allez voir, bon, là on vous montre euh, une ville industrielle, mais vous allez voir celle de David, mercredi, là, elle est fascinante et monumentale. Pour construire maintenant, donc euh, avancer, euh, vous les avez à l'écran, hein? donc encore là, c'est un cours rapide, là, hein? donc euh, pour construire, euh, en fait, la chose que vous allez faire, la première chose que vous allez faire dans, votre, dans Minecraft, c'est d'abord détruire. C'est bête là, mais le bouton de gauche permet de détruire. Donc, vous voyez, je peux détruire une partie du terrain qui euh, se trouve devant moi. Et euh, bon, ça c'est euh, fâcheux parce que bon, euh, euh, si, là je détruis du, euh, du terrain, mais c'est pas grave. Tu sais, donc. Mais euh, le bouton de gauche sert à détruire. Tandis que le bouton de droit sert à construire. Okay. Donc, euh, encore là, il y a des gens qui nous quittent, c'est parfait, là, si vous avez euh, maîtrisé ces, ces notions-là, là, euh, on termine l'atelier comme ça. Donc, si vous cliquez sur E, donc la touche E, vous allez avoir accès à l'inventaire. Euh, L'inventaire va vous permettre, justement, d'ajouter des éléments dans euh, le bas de votre écran. Donc, ici, vous voyez, j'ai une série d'éléments qui me permettent d'ajouter des, des éléments dans mon inventaire. Et euh, c'est avec ces éléments-là que je vais pouvoir construire. Si je clique sur « E », et donc là, parce que je suis en mode créatif, j'ai un paquet de trucs là, euh, disponibles. Et donc, si je me souviens bien de la présentation, ben, je vais aller voir dans euh, « Construire » et je vais ajouter, euh, par exemple, de la brique et venir la mettre dans mon inventaire. Donc, euh, puis le petit chiffre 64, c'est le nombre de briques que vous avez. Euh, en créatif, il est toujours à 64, euh, mais euh, par exemple, en survie, vous pourriez avoir euh, un poulet ou euh, une épée. Euh, donc, c'est euh, vraiment les, euh, les différents éléments qui euh, sont disponibles. Donc, à la base, là, si euh, placez-vous euh, n'importe quel bloc dans le mur ici. Allez chercher un, un mur de bloc de, de, de verre. Puis, bon, on va se construire un mur. Donc, vous voyez ici, si, si je clique sur les touches... Je euh, changer les touches euh, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais changer d'objets. Donc ici j'ai une porte, là j'ai une porte, ici j'ai euh, de la brique, là j'ai un panneau pour écrire, puis ici j'ai un appareil photo. Donc là ce que je vais prendre c'est une... Euh... vous voyez quelques différences sur iPad effectivement. Puis bon, la, la dextérité, moi j'ai vraiment de la misère avec iPad. Donc on se souvient, pour construire ces boutons de droite, donc si je veux mettre un bloc, je paye sur le bouton de droite, et bien je vais ajouter des blocs comme ça pour commencer mon mur. Donc, vous voyez, mon mur est commencé. Puis bon, je vais... Puis euh, quand je parlais de simplicité en 3D, c'est un des éléments qui euh, est important. Là, je vais vous montrer comment vos élèves vont construire, là. Donc, euh, le truc, là, vous pouvez le construire bloc par bloc. Là. Mais euh, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre, un, ils vont se, juste voler un petit peu dans les airs, puis bon, ils vont construire un, un mur comme ça. Vous voyez, je viens de construire un mur rapidement. Et je peux continuer comme ça. Donc, si je veux enlever ces blocs-là, on se souvient que le bouton de gauche, c'est pour détruire. Puis, bon, si je veux compléter. Donc, je pourrais construire euh, justement comme ça euh, au fur et à mesure mon mur et euh, voilà. Je vais ajouter une porte, tiens. Oups, c'est ça que je voulais faire. Donc, je peux ajouter une porte et vous voyez, je commence à avoir une maison qui se construit, qui se dessine. Donc, vos élèves vont aller comme ça, là, donc ajouter des briques au fur et à mesure pour construire leur, leur bâtiment. Euh, ce qu'on a vu aussi dans les expérimentations, c'est que, bon, la, les essayer de garder les proportions, c'est important. Euh, c'est pour ça qu'avec euh, Daniel et euh, à, à, aussi à la CSMB, bon, on, on, on donne aux élèves un, un, un papier quadrillé et ils doivent donner une valeur au bloc pour essayer de respecter des proportions. Il ne faudrait pas que, par exemple, ma maison d'ouvrier soit bien, soit plus grosse que mon usine, par exemple. Donc, euh, c'est donc ce genre de choses qu'il faut faire. Puis, David aussi, bon, euh, question d'aménagement. David va vous, vous en parler mercredi, mais il faut aussi structurer la carte, hein, c'est-à-dire, ben, à tel endroit, donc des fois, de, de, de placer des blocs euh, ou des pancartes, ça vous permet justement de dire, ben, à cet endroit-là, ben, j'ai l'usine, à cet endroit-là, j'ai. Euh, puis, bon, il y a même, euh, quand il a fait son projet en troisième secondaire sur les seigneuries, ben, c'était le Seigneur et il attribuait des sensibles. Donc, euh, il y avait, tout le monde avait sa sensible sur le bord de l'eau. Donc, euh, je vous montre aussi, euh, euh, quand on parle d'éléments en univers social, là, j'ai pris la pancarte, donc euh, euh, l'affiche, euh, oui, ça, ça s'appelle une affiche, donc, et là, je peux euh, ajouter du texte. Hein? Donc, euh, j'ai mon affiche qui vient euh, se mettre devant mon bâtiment, et donc, c'est là que je vais avoir de l'information sur euh, le dit bâtiment. Euh, puis, bon... Euh, L'autre élément qui est le fun, puis vous le, vous le serrez, c'est, je pense, dans les défis, c'est euh, la possibilité de prendre une photo. Donc, euh, je pourrais, par exemple, prendre une photo et cette photo-là, je pourrais la mettre dans euh, mon album photo. Et c'est là qu'en euh, univers social, ça devient intéressant. Donc, j'ai, euh, par exemple, ici, je vous lis, là, parce qu'à l'écran, je pense qu'on voit moins bien, hein, donc le charbon est la principale source d'énergie pendant la révolution industrielle, et j'ai une photo de, euh, euh, de l'usine, euh, la machine à vapeur, et donc je pourrais ici ajouter, mettons, je pourrais dire, la maison des ouvriers. Donc c'est vraiment euh, des éléments qui euh, permettent de, de, de documenter et tout ça, ça peut sortir en PDF. On, on y reviendra, mais euh, c'est vraiment pour que vous puissiez voir euh, l'intérêt de, de, de, de, de documenter vos bâtiments. Euh, cliquez pas sur « Signer » ici, parce que ça va fermer votre carnet. Donc, si vous l'avez ouvert, là, donc... Euh, là, j'ai pas vu les questions, j'ai pas suivi euh, les questions, mais euh, j'essaie de faire euh, un, un petit tour... Euh, continuer euh, euh, euh... Oui, je pense que c'est correct. Je pense qu'on s'est pas mal... Euh, on a pas mal répondu là, à toutes les questions. Puis même, je pense qu'il y a d'autres participants des fois qui ont mieux répondu que moi là, à certaines euh, des questions. Donc, c'est super. Parfait. Euh, il y avait peut-être la question de Serge là, qui reste en suspens. Est-ce que euh, c'est possible d'utiliser Minecraft avec une seule main? Euh... C'est quand même complexe, moi, je pense. Ouais. Ben en fait, euh, oui, mais ben, disons, là, je, je monte montre là, rapidement. Là. Euh, je peux pointer en quelque part. Donc, si j'ai le trackpad, j'avance. Puis après ça, ben, je vais cliquer sur mon bouton de, de, de, de gauche ou de droite. Là. Donc, c'est sûr que c'est plus. Ça prend plus de temps, peut-être, je veux dire. Mais ce n'est pas impossible. Là. Ça me fait penser à quoi, Steve? Ça me fait penser à euh, le jeu Discovery Tour où est-ce en équipe de deux, euh, certains élèves, donc une personne faisait les flèches et l'autre personne faisait la souris. Oui, effectivement, ça c'était de la coopération à son sa plus basse, à sa plus, plus euh, brève ex expression, effectivement. Euh, je, dans les... Euh, là, je vous montre ici, moi, j'ai des, des lamas. Donc, il euh, y a des lamas qui sont dans l'eau, j'ai un autre personnage. Donc, il y a des gens qui viennent vous visiter parfois euh, dans votre monde. Euh, puis sachez peut-être dans les, euh, les trucs à savoir vraiment de base là, euh, dans Minecraft que euh, les élèves, il y a une boîte de commandes. Euh, donc, je continue là. Euh, puis bon, les gens qui euh, nous quittent, merci euh, d'être là. Euh, puis bon, euh, n'hésitez euh, pas à vous voir à nous, à venir nous voir vendredi. Peut-être avant de partir, Maude, est-ce que tu peux juste mettre le formulaire dans le chat, si le euh, formulaire d'appréciation? Euh, sachez que, euh, bon, vous avez, on a vu ici la, la base, en fait, le. le L'inventaire, on a vu les, les déplacements. Euh, puis bon, dans l'inventaire, on sait que bon, on peut prendre un certain nombre de choses, les l'ajouter dans notre euh, barre euh, d'inventaire ici qui va se retrouver dans le bas là. Euh, les fonctions 1, 2, 3, 4. Les touches 1, 2, 3, 4, 5 nous permettent de naviguer dans l'inventaire, les touches pour se déplacer, tout ça. Sachez qu'il y a aussi la boîte de commande Donc, la boîte de commande, c'est pour y accéder, c'est le bouton. Enter ici. Donc, la boîte de commande vous permet de... Euh, puis, bon, il faut le savoir, là, euh, de faire un certain nombre de choses. Mettons ici, je vais invoquer un poulet. Donc, j'invoque un poulet. Le voici. Donc, euh, vous pouvez... Euh, vos élèves peuvent... Euh, justement, invoquer des entités, peuvent aussi appeler la pluie. Euh, donc, il y, a, il y a un certain nombre de choses qui euh, sont possibles de faire à travers, euh, justement, euh, euh, je pourrais changer, euh, weather. Donc, euh, l'idée, c'est toujours backslash weather, puis bon, euh, clear, donc je vais demander qu'il tonne. Donc, vous voyez, ici, il ne fait pas beau, là. Euh, donc, il y a, il faut, comme, comme enseignant, ben, il faut savoir que ces choses-là existent, euh, puis bon, euh, je vais faire Clear, ça, ici, il fait vraiment pas beau, je ne sais pas si vous le remarquez. Hein. Donc, euh, je fais Clear, et là, je joue un peu à Dieu, et il va se remettre à faire beau. Donc, sachez que ces choses-là existent, et qu'il euh, y a des façons dans Minecraft et Dieu de les bloquer. Donc, euh, ou de gérer ces, euh, ces trucs-là avec un autre, un petit modèle, un, un petit module qui est, euh, qui est possible d'ajouter euh, pour si vous hébergez un monde. Euh, puis bon, euh, je vais vous juste vous montrer ensuite, puis encore là, c'est le kit de départ. Euh, si vous faites euh, la touche échappe, donc escape ici, là, dans, ici là, dans le haut à gauche de votre euh, appareil, euh, vous allez avoir. Euh, dans le fond, les paramètres de votre euh, euh, jeu. Euh, quand on parlait de partager, euh, vous avez euh, toujours la possibilité de le faire ici, donc d'héberger. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous faites commencer. Vous pouvez commencer l'hébergement. Je vais juste vous montrer. Et quand, Maud vous parlait de code, c'est le code qui est ici là. panda, euh, biscuit au chocolat, carotte et euh, pioche. Et donc, quelqu'un qui est sur le même, dans la même commission scolaire que vous, ou dans le même réseau, par exemple, hein, pourrait venir vous donner un coup de main pour pouvoir euh, modifier votre, votre euh, monde. Et sachez que cette personne-là, bon, euh, vous pouvez leur attribuer des, euh, des fonctions. Donc, ils peuvent être, euh, justement, euh, ici, là, ils peuvent, ils peuvent être, ils euh, modifier à membres, donc vous avez la possibilité opérateur, donc vous avez la possibilité de changer les paramètres ou les actions de ces gens-là. Donc, euh, voilà pour ça. Puis bon, je terminerai en vous disant que, bon, pour sauvegarder, euh, vous pouvez justement sauvegarder en faisant Escape. Et euh, lorsque vous allez, donc vous quittez le monde, euh, vous allez pouvoir voir tous vos mondes, dans « Afficher mes mondes euh, ». Et euh, sinon, en, si vous voulez en créer un autre, on se rappelle, c'est ici. Et bien, je vous invite à aller voir la bibliothèque. Il y a vraiment plusieurs choses à, à faire, là, plusieurs euh, éléments assez spectaculaires, dont euh, la ville de Florence qui a été reproduite. Là, donc, c'est euh, vraiment quelque chose. Donc, quand je clique sur « affiche Afficher les mondes », et là, j'ai mes mondes là, que j'ai créés ici sur cet ordinateur-là. Donc, je peux y accéder euh, comme ça. Donc, euh, voilà. Dans le diaporama, on vous a mis, euh, justement, euh, dans tous le, les tuto tutoriels, là, les aides-mémoires que le mot vous a présenté, c'est là pour, euh, justement, vous donner un coup de main euh, si vous avez des questions. Euh, ensuite de tout ça, ben, on vous a mis aussi le lien pour le téléchargement. Si vous n'aviez pas euh, l'application, la en fait, si peut-être vérifier si vous pouvez la télécharger gratuitement. On vous invite à communiquer votre, avec euh, votre ICI local, voir si l'option est disponible dans votre commission scolaire. Puis bon, pour les gens qui restent, je vous invite peut-être à nous dire un peu euh, euh, quelle est votre intention cette semaine